face à un gros défi en matière de recrutement. Sur notre secteur d'activité, le secteur technologique, le secteur du numérique, les profils que nous recherchons sont de plus en plus pénuriques. Là on va chercher à identifier des candidats qui viennent de secteurs ou d'environnements un petit peu éloignés. Habituellement dans le recrutement on fonctionne justement à travers un prisme de critères par exemple nombre d'années d'expérience dans le domaine technologique ou les écoles d'origine et on a souhaité s'éloigner justement de ces critères classiques en se focalisant sur la dimension savoir-être en entreprise, notamment les qualités de communication, les qualités managériales, les capacités collaboratives des candidats. Et cette initiative s'inscrit déjà dans le business de talent puisqu'elle répond à un enjeu de croissance. Il s'inscrit également très bien dans la culture talent parce qu'on accompagne des candidats dans une évolution de leur parcours professionnel. Et enfin, je pense qu'elle s'inscrit très bien dans les modes de fonctionnement de talent puisque ce programme de reconversion, c'est une initiative qui vient d'une idée d'un collaborateur et qui a décidé d'en faire une initiative pour le groupe dans son ensemble. Ces consultants ici du parcours de reconversion apportent une complémentarité dans nos équipes et ils occupent différents types de missions, telles que de la recette, de la conception, du support utilisateur, aussi des missions d'appui au pilotage. Moi j'ai fait une prépa et puis une, une école d'ingénieur à Nancy en agroalimentaire. Je me suis spécialisée en biotechnologie. Donc après j'ai passé deux ans en laboratoire de recherche à travailler notamment pour le Téléthon et je me suis reconvertie via Talent dans le consulting dans SI. J'ai rencontré Talent en fait sur un salon de recrutement à la Villette. Ce que je retrouve chez Talent qui me manquait dans, dans, mon, ancien, dans mon ancien travail c'est euh, les échéances à court terme je dirais, des objectifs précis atteignables et valorisants. J'ai un parcours scientifique qui m'a amené jusqu'à un doctorat de chimie. J'ai participé l'année dernière à la première édition du chantier reconversion chez Talent et je suis désormais consultant à MOA. Actuellement, j'utilise un grand nombre de compétences que j'ai pu développer au cours de ma thèse, notamment une capacité d'analyse très poussée, notamment en termes de soft skills, que ce soit en termes de communication, en management de projet, ou plus simplement en termes de rigueur et d'esprit d'analyse. Les compétences qui me servent aujourd'hui, c'est notamment la gestion de projet, puisqu'en laboratoire j'ai dû mener à bien un projet de recherche. C'est aussi la partie gestion de laboratoire, puisque j'avais une double casquette, Gestion de projet et gestion du laboratoire. J'avais quelques a priori sur la reconversion dans le domaine DSI notamment. Et je dois dire qu'on est vraiment très bien accompagnés. Il ne faut pas avoir peur. Ce qui est intéressant, c'est que les retours des managers et des clients sont tous très positifs. Aujourd'hui, c'est 100% de réussite. And we'll do it